Bonjour les gens, c'est Méclar, ou plutôt mes mains. En effet, sur cette chaîne, je parle de jeux de société. C'est eux que je mets en avant, pas moi. Grâce à mes parents et grands-parents, j'ai joué quand j'étais très jeune et redécouvert les jeux de société avec les jeux de société dits modernes. J'essaye de faire une vidéo par semaine en variant les différents types de jeux de société et les différents formats de vidéos, comme le prêt-à-jouer où vous avez juste à avoir le jeu devant vous, vous lancez la vidéo et comme ça vous découvrez les règles en jouant. Un autre format intéressant, c'est conseil et stratégie. Là, euh, vous connaissez le jeu. Mais est-ce que vous ne pourriez pas mieux y jouer Autre conseil que je peux vous apporter sur certains types de jeux, ce sont des préparations de parties et des astuces du rangement qui vous permettent de gagner du temps à sortir le jeu ou l'installer. Et pour vous aider dans le monde ludique, vous avez aussi des définitions, des termes qui sont utilisés qui vont vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement et la mécanique de certains jeux. Cette chaîne traite exclusivement de jeux de société. Mais dans le monde ludique, on peut faire aussi du jeu de rôle. Mais chut, je ne vous ai rien dit. Si vous avez deux minutes, je vous invite à vous abonner et aller également sur meclar.fr, il y a des choses intéressantes à voir.